The Global Users and Copernicus Climate Change Service made showcases that serve as inspirational examples on using global climate data. Here is food security in West Africa. Monsieur Hugo Bernard du Centre régional Lagrimette. Nous travaillons avec le service technique national de géologie du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Nigeria dans le secteur de la sécurité alimentaire et de l'eau. Nous avons besoin d'informations sur le changement climatique pour renforcer la résilience des populations et améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. The CDS provides a one-stop shop for quality-assured data on climate. It has a toolbox where users can access and process data in one place. All CDS data and applications can be used by anyone for any purpose and can be reached from the C3S website climate.gopernicus.eu. Nous avons utilisé le service de C3S pour élaborer des produits issus des prévisions saisonnières hydrologiques en Afrique de l'Ouest. Les clients ont déclaré que l'utilisation des données saisonnières climatiques de CMWF pour le modèle hydrologique plus débit, dénommé AIP, répond mieux à leurs besoins que l'utilisation des anciennes méthodes statistiques de prévisions saisonnières. Nous avons utilisé les données et des prévisions climatiques saisonnières de CMWF ajustées comme entrée du modèle hydrologique AIP pour produire des informations hydroclimatiques sur la saison de pluie en vue de la prise de décision dans le bassin du fleuve Niger. Les données de CMWF ont permis de faire une analyse prospective des saisons de pluie passées et de faire des prévisions solides pour les saisons à venir. Pour 2018, il a été procédé à une meilleure caractérisation de la saison à travers certains indicateurs climatiques. Ainsi, les services d'hydrologie des pays du bassin du Niger sont en mesure de fournir aux utilisateurs finaux plus d'informations d'aide à la décision. Les désormais, les services nationaux technologie des pays du bassin du Niger pourront utiliser chaque année de nouveaux produits de prévision saisonnière et ce qui contribue à l'adaptation au changement climatique au niveau national. For more information, please visit the webpage où you can be inspired by other showcases, explore and download climate impact indicators and seasonal forecasts, and learn how to use and interpret the data. Thank you for watching.